Alors bonjour, je suis contente d'être avec vous en live. les, les questions d'Yelkoum d'abord, j'ai une très bonne nouvelle. Lyon, je sais que je vais pouvoir lire vos messages. On s'est organisé différemment avec la team, donc j'ai mon ordinateur à côté. On aurait dit, attendez toutes les questions, les radites de Mais avant toute chose, j'aimerais savoir... Euh, je pense qu'il y a un décalage donc euh, euh, Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau live Aujourd'hui, on va parler de, je te vois, les stratégies Je vais vous donner quelques secrets pour venir à bout de la situation qui est difficile La situation où il y a de le confinement Il est d'abord que l'un qui se passé mais tous les responsables responsable à la race, parce qu'il qu a une idée, etc. a le confinement, merci, shukran, a le le confinement, le confinement, c'est aussi un moment pour moi qui est solidaire. D'ailleurs, on a vu énormément les actions qui ont été le fond, le fonds, la solidarité les gens, qui ont des promoteurs immobiliers qui ont des biens qui ont SDF il y a eu des opérations le terrain par rapport aux animaux et les personnes confinement on peut le le le a اللي مسكين ما عندوش حتى يطالب معاش وجل كل نهار يمكننا ان ندعموا شي واحد معنا في ليماب نسك كوم بارتاجون بيتيتر ديز اพลิكاسيون لي حنايا نتفليكس بحال باش bon في مو تو لي جور n'étant devant l'immeuble, devant Fuzilka, juste en bas de la maison, qu'on allait regarder deux fois par jour, j'ai eu une pichette ou qu'ils faisaient ce Tout le monde, nous le monde, le c'est-à-dire une meilleure version de nous-mêmes. C'est des choses qui nous permettent de réfléchir sur notre condition ou Ou alors une version moins bien que la version d'Innahnaya. En attendant que euh, j'aimerais vous poser la question d'où vous êtes, d'où euh, vous êtes. Alors les gens euh, sont connectés avec nous des en de Alors, d'où vous êtes Alors on a le secteur bancaire. Euh, bon, on jette la question très vite. Alors de quelle ville vous êtes connecté Nestlé, d'abord. De quelle ville vous êtes connecté Et la team, euh, voilà si, voilà non prénom, la question là bas, c'est parfait. Et, et donnez-moi les réponses la team. J'ai toute la team qui sont avec moi sur le drive. Vive euh, la technologie quand même. Donnez-moi les gens de, de quelle ville ils sont, etc. Ah, alors, Zindine de Bordeaux, Marhababek, Imen de Alger. C'est bien parce qu'aujourd'hui, vraiment, le thème radiaque, comme le c'était juste une introduction de Fatia de Montréal, Marhababek, Sarah de Casablanca, Comme Kameline, les gens de Meknès aussi qui viennent nous rejoindre. Alors, taguer des personnes, les, vraiment, vous sentez qu'en ce moment, ils ont besoin... Euh, d'autres choses, de, de positivité. Personnellement, la a <rire> plusieurs mindset qu'elle est orientée Corona H24 qu'elle n'est pas du tout orientée corona hier non et que mon fils m'a dit non mais elle euh, est parce que d'abord ça tuerait un petit le téléphone les premiers jours belkhala j'étais tout le temps sur le corona qu'un le les informations et des mecs et des mecs et des mecs et des mecs là les chaussettes là les chaussettes là je hais toi elle mais si et au bout d'un moment je des chaux aujourd'hui plus que jamais fnikatkon azma bhal hakka lwahed khassou yjjed rasso pour la azma et surtout yhessen rasso bel hwayej 20 il y a des gens d'Algérie, des gens de Benin, de Kaza, de vous, bonjour Vraiment, il a qu'à se faire. C'est une personne qui parce que force d'être sur nos téléphones, d'abord la technologie c'est bien. et Et on est que négatif. les histoires qui se c'est toujours les mêmes. On négatif. du positif. Parce que ou le c'est-à-dire tout le négatif et le positif. Quelle maladie, mort, صح كان الفلوس كاين اون فوا دير لا فوبورتي كاين السعاده كاين لا كل حاجة نوعين دونك اوجوردي الا كاينه ازمه كاين شي حاجه سميتها الفراج من موراها وكاين الناس اللي غيكونوا واش الناس اللي غير في الحال ou quand tu te laprès tu te qu'il des occasions aujourd'hui j'ai reçu un message d'une personne qui a dans une usine mini chef ça va pas très très vite elle a cherché l'opportunité elle n'a pas quelque chose elle l'opportunité c'est quelque chose les chais non c'est bien cool chez chassou à un moment donné et ça parce que la vie continue les factures m'arrêtent comme je chisme huliebs c'est ça factures gelto gelma ou gel téléphone ou gelme drasse de tréry ou ou gel le mard ou gel doct m'arrête n'a aucun chdoc effectivement on aide aussi dans cette période difficile qui dit de la spiritualité qui dit le de Il va rebondir dans la situation. Donc il y a des questions, c'est maintenant. Bonsoir les gens de euh, bichon, vraiment. Il y a des gens de Fès aussi. Merci, Hind de Kazakh secteur bancaire, Sarah de Paris, Tanger, Kamil. Encore une fois, je vais partager avec vous lui, énormément de choses très intéressantes qui utiles je Donc, euh, faites en sorte de l'appliquer. Si bien passer à l'action, c'est encore mieux. Euh, je pense que tout le monde est passé à la phase de la qui confirme la phase de la fin, la phase de la fin, la phase de la fin de a. Bla, bla, bla, kias, moment où la, la saturation. Euh, chérine, Nantes, Bruxelles, de la fin de la fin jusqu'au la où de la fin de la de la de de donc, euh, c'est normal que Kulchi le monde au début, mais je pense qu'avec le temps, tout le monde ma téléphone le téléphone, s'ouvre avec les envies, mais les informations négatives, avec des informations du canot sur le net, c'était juste de l'intox, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est bien, je pense que chacun aujourd'hui a envie d'autre chose. Il y a Nabil, mon frère. Hello, Nabil. Comment ça va Je suis Nabil de Montréal. C'est très bien. Je ne sais pas si Amine, mon autre frère, il est bien et j'espère qu'il va mieux. Il va mieux sa femme aussi. Donc, aujourd'hui, on est encore confiné le 20 avril. Et si qui, il a râbé c'est le 20 avril. Il peut nous le 20 mai, il peut nous le 20 juin. Allah le sait, mais il n'y a pas de Subhane. Donc, d'ici là, je vais vous accompagner dans plusieurs catégories. En général, est -à dire, je ne vais vous dire, je vais vous dire, je ne vais pas vous dire, je dire, je vais vous dire, je vous dire, vous dire, dire, c'est quelque chose que Kemlin n'a trop de terreur. Vraiment. Mais en attendant, si vous avez des questions, si vous avez des questions, euh, avec plaisir. Alors, Nor, Nor qui dit... Euh, alors, Abir qui dit... Elle dit le moral ta'Hebzef. Abir C'est parfait. Abir, tu es vraiment au, au bon endroit. Elle dit euh, partage avec nous tes livres favoris, Imane euh, Brabach, euh, ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on a dit aujourd'hui. Chayma qui dit comment se bourrer d'énergie positive au quotidien, c'est parfait. Euh, et comment vaincre l'addiction du téléphone, Chayma. C'est très bien, C'est vraiment ça. Euh, ok. Donc aujourd'hui que je aujourd'hui plus que jamais normal alors en temps de crise en temps de confinement et en temps de panique générale plus que jamais c'est la je veux dire la détermination la persévérance et l'organisation et tiens ça va être avec le film un jour sans fin نهار على نهار على نهار ما كيجي فيني سريل كوفي المكان القراءة دوست شهر ولا شهر ولا تلتشون اشترت فيها والو باش والو باش والو. شنو بعد كاتبشت بكي يجي بس كنت بس كل اخر confinement من كل واحد كيخرج من بعد عاد كيتستند بحث اللي هي اه اه اه اه اه اه اه je veux que toutes les personnes, les kitsentolia, se euh, font euh, la palabulti head... On va créer un club. Un club basé sur quelque chose que j'ai déjà vu. Je n'ai pas le livre ici, je l'ai laissé en bas, ce n'est pas grave. Un livre que j'ai lu, oh, je vais vous le partager tout à l'heure en, en story sur euh, Instagram. Smittyau Miracle Morning, ça c'est un livre que j'ai lu, ça fait quelques années, depuis très longtemps, et Hatteljethen, autre tout pour vous. Lundi, je vais vous faire un grand résumé euh, en, en stories ou là en live, on verra. Mais en gros, d'aller je fais ma petite sauce qui qu'un cangolo et les rendre comme. On va se lancer un challenge, on est confiné, D'accord Et on va sortir une meilleure version de nous-mêmes d'ici un mois. Et on va sortir avec un meilleur mindset. Et on va être, une confinement. à la limite,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 appliquer aidez les secrets à partir de demain Et on va lancer un club sur le virtuel hacker. Les anti no, challenge mindset, ou challenge post covid, ah ou challenge best me, attendez des noms. Si vous avez un nom, marhaba. L'essentiel, euh, le morassod mon moras c'est hacker faire le confinement. وهكى فش قادين الخروج شاء الله بإذن الله. نو كل يوم خذكم تيلوا لي وريكم تيلوا وبش قاد تيلوا البرنامج. alors je sais que deba qu'il y a des nes les qui s'évadent d'eux, qu'il y je sais rien c'est pas grave et c'est pas important le plus important quelle que soit l'heure les a peu près katfiqou tout les jours à partir d'aujourd'hui je, vais vous vous je vous fait tous les jours à la même heure tous les jours à 8h avec euh, euh, euh, الله, en plus pour le week-end tous les jours 9h tous les jours tous les jours f 12 c'est pas ça le plus important même si Anna, je préconise que plutôt que de faire, mieux sihte la journée mais en même temps je sais que le jour, tout le les gens kayn3as m parce que les gens au on se réveille, la première des choses à faire, c'est Tenefous. C'est la boutique pour aérer le cerveau. Pour que vous de... La manière y faire, ou la manière, y faire, ou la, manière y faire. la journée, de vous faire, la manière absolument. D'accord de... de... de... de... de... Donc, ténifous, comment vous allez faire Je vais vous mettre après. En stories sur Insta, regarde les outils qui sont les outils. La première chose que je veux dire, c'est la cohérence cardiaque. Respiration avec la cohérence cardiaque. C'est une respiration qui est en train de se faire, de se faire, de se faire, Et c'est comme si tu as le moteur, ton cerveau, ton corps, parce que tu as déjà. Euh, euh, rétablir toutes les énergies d'elle. De elle prend 5 minutes, c'est rien du tout, 5 minutes, une glisse et je fais ma respiration de cohérence cardiaque. D'accord de de Et je vais vous poser des questions. Qui a fait sa cohérence cardiaque Et j'aimerais que les gens soient honnêtes. Je ne sais pas si je vais vous dire. Je ne sais pas si je vais vous sais pas si je vais vous dire. Je ne sais pas si je vais vous dire. Je ne sais pas si je sais pas si je vais vous dire. Je la c'est une autre respiration qui vous donne de l'énergie. Alors je vais vous montrer la respiration c'est la respiration que vous avez fait dans mes stages de yoga et de méditation. Ça s'appelle pranayama. En fait, quand tu les épaules, quand tu les épaules, et on inspire, et j'expire. Je vous invite, faites-le avec moi. Vous allez voir déjà la position. Je le dariwark fuzienn, qu'un hesidic, au maximum et j'expire au maximum. vous la fait 30 fois. Mais si bizarrement, ma l'impossible Vous allez voir que déjà, complètement réénergisé. Donc je répète. quand tu vas un ça fait 1. Donc, vous le faites 30 fois, d'accord Ensuite, qu'il y a deux options. qu'elle qui veut et des sport. y le sport. Il y le sport. Il y sport. It's true. It's true. sport. Il les le sport. le you know, sport. le les coachs les coachs vous allez les plusieurs Plusieurs applications de sport qui est une fit balance, mais je vais vous dire. Personnellement, vous Kit. It, Kit, un coach qui de a appareils Donc, que un un un et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé had l'application elle coûte je crois 70 dirham galsin galsin je me suis dit y a 70 dirham y a de te te te te te te te penses quoi mais y a possibilités de possibilité parce que 70 dirham c'est un grand nombre mais Allah est toujours vous avez 45 minutes de sport dire le dire une corde fictive bla des talent fesses de l'élévation de, trouve, de, élévation de jambes dé jumping jack soyez, cré soyez créatif si sur youtube quand cas des vidéos gratuites. gratuits personnellement j'aime bien les cadre j'aime bien j'évolue on raconte un petit peu l'évolution' est donc on a les deux les deux applications les balance fi le mec et sport l'essentiel C'est message qui à minutes de sport, c'est Je vous dire Je vais vous abonner vous vous et en même temps Ce pas possible Si vous êtes triste vous êtes nâchit il est capable mais qui est en même temps Donc c'est la même chose. Ni qui est de sport qui est tout avec l'énergie, ni qui est-ce qui est tout énergie l'énergie, pas avec l'énergie en même temps, sauf une à madatich du sport. Donc head challenge, les radines dero à partir de demain, moi la première. Alors, que moi je le fais déjà depuis 10 jours, depuis que 30. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, vous allez me poster hana sourliet, soit peut-être l'icom mais sourliet soit raqueter soit la respiration de la cohérence cardiaque soit la respiration d'accord et je vais vous voir des mini vidéos de vous en train de faire le sport quitte à ce que ce soit en accéléré c'est votre engagement vis-à-vis -vis de moi du match et là tellement que je suis j'habbe un mensoura votre temps il est précieux c'est à nous que nous sommes les com que nous j'ai du contenu comme m'encouragent à le faire et là tellement que mes meilleurs outils et je les donne gracieusement c'est ma manière aujourd'hui la contrepartie que j'exige de vous, c'est que vous faites votre job. Vous faites les devoirs d'accord Donc, on a dit, je récapitule, 1. Respiration, cohérence cardiaque. 2. 30. respirations comme ça. D'accord? 30. 3. du sport. 45 minutes de sport. Et je pense que si vous le faites tous les jours déjà, quand vous avez dit, je vous que je suis après d'après cette soirée, je pense qu'il n'y a pas de moral, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas bien. Non. Alors, ce que je vous propose à chaque fois que je vais faire un live, compte tenu de votre engagement, je vais un outil jusqu'à ce que vous ayez la journée que j'ai moi aujourd'hui, qui faire à peu près 20 choses. Mais même si je n'ai peut 20 choses, فطر حيت بعد ديروا ليا حتى شي زفته اللهم نعطيكم ستيبس نهار الاولاني ما فقناش ما خرجناش ما من والو حقى بدينا كنجريو نو درنا الحوايج سا سابيل بيبي ستيب تجي كتحبو من بعد كتحبو كتوقف وكتطيح وكتدير ان les comme comment vous voulez qu'on nomme ce club Ce club qui va nous aider comme kehite alors ça alors ça une personne qui t'invite à faire de la du sport, de la salle de sport, heite, l'humilité, l'humilité qui te fait te créer une personne passionnée, l'humilité qui a fait te te communauté. La preuve aujourd'hui le monde, la NBA, c'est est devenu communautaire. Instagram c'est communautaire, TikTok c'est communautaire, YouTube c'est communautaire, Facebook c'est communautaire. Donc je veux que le mouvement que je veux créer, maïkomb, on va le lancer sous forme de challenge, mais avec un club. Donc un J'attends des propositions de club. La team, s'il y a des propositions de club, je suis devant mon ordinateur. Lancez-moi tout ça. D'accord Ne coupez pas, je vais juste me connecter sur mon hardi. D'accord donc, il que je vais vous demander. En attendant, je vais juste boire un petit peu. Dites-moi, Nesli de quelle ville vous êtes? Est-ce que les des gens de d'autres villes, etc? <coughs> Alors, le livre, je vais le partager avec vous aussi. Et ça répond à Iman Brbah. Le livre, il s'appelle « Miracle Morning ». Il est exceptionnel Et euh, il y a une journée miraculeuse. Et ça l'as fait Un jour, tu as aimé ma carte. Tu as aimé ma carte. Tu as aimé ma comme je vous l'ai dit, j'ai énormément d'outils à partager. Mais si à si vous là ça fait oh là là, trop de choses à démarrer. Déjà, vous les trois respiration, cohérence cardiaque, la respiration pranayama et 45 minutes de sport. vous je je je je les effets du sport qui ont été après 30 minutes. Pourquoi après 30 minutes, le mécanisme de la carte est de car libérer l'endorphine, tu commences à libérer la dopamine et les hormones de la s'arrêter. Avant, non, comme le corps dit que Allah est en le corps qui en train de se faire pour hormones Donc, minimum, il y 30 minutes, il y a, santé, il y a Donc, minimum, santé, 30 euh, C'est pas bon. 45 c'est l'idéal et le plus important c'est la continuité. D'accord Comment vaincre Alors, comment vaincre l'addition au téléphone Alors, il des applications, je vais noter comme les applications, les. Quand je téléphone, le reste du temps, je me Je je par exemple, quand je suis élu, je suis au salon. Donc, ma mes mes je suis élu, je suis élu, je suis élu, air que je suis élu, je en élu, je suis les je suis élu, je tu élu, je suis de je suis élu, je peu élu, je suis élu, je suis élu, je suis au bout de je je je je je je ils bloquent complètement les réseaux sociaux. Donc, quelqu'un qui s'est bloquée, c'est qu'à la la Et donc, on va téléphone pour faire autre chose. Une des choses agréables que j'ai faites, c'est de traiter Ça fait des années que je suis la cousine, je le je le on la Donc là, je préfère de loin rentrer et me connecter avec les cousines parce que c'est un moment les où, de, où tu es présent. mais euh, Tu es présent sur place. Donc moi, 89, je ça peut être un moment de créativité. Alors, Fatem Zahra qui dit je veux parler couramment le français et j'ai commencé de voir un film en français chaque jour. Est-ce que c'est suffisant ou bien je dois faire autre chose sachant que j'aurai un examen oral après le confinement et merci d'avance. Alors, Fatem Zahra, c'est une très très bonne stratégie. Et après, vous m'avez dit déjà dit l'anglais, c'est comme ça que j'ai appris un anglais. C'est comme ça que j'ai appris anglais. Mais que Et pour apprendre l'anglais, tu peux un film. Au début, tu peux le film en anglais sous-titrage en français. Après un moment, tu sous-titrage en, en anglais et sous-titrage en français et sous-titrage en anglais. Et je sous-titrage. Je en ما نعود الكتاب شخص كنت ساعة فيه الحمد لله كان قراها 4-5 جوغ شهر الكتاب كان قراها les شفوي ou الكتابي donc ce que je te propose chez mais Fatem Zahra c'est de faire les deux tu vois un film en français c'est bien tu chérie des applications qui des la fnax met des 500 livres gratuits, grâce à à cause ou la grâce pourquoi pas ce confinement donc ça c'est quelque chose que par exemple tu as un livre avec le film. Alors, idée pour le challenge, Ah super Créer un groupe Facebook dédié à ce challenge et faire inscrire les gens pour créer une communauté intéressée par ce contenu, c'est une excellente idée. Euh, inviter les gens à s'inscrire et, et dire que je vais faire des lives là-bas sur le groupe secret. C'est pas mal comme idée, j'aime bien euh, Pourriez-vous partager avec vous, ça c'est qui dit « Pourriez-vous partager avec nous votre programme de la journée ?» Oui, c'est ce que je vais faire à travers les lives. Je vous promets de faire ça tous les jours. Je vous amène petit à petit le niveau des mchitlihanes. Comment remplir sa journée positivement D'accord. Alors, la journée, je pense que l'ouahid est faire plein de choses. qui une partie qui est à ma santé, une partie de la spiritualité, une partie de mes loisirs, la créativité, une partie de mon travail, une partie de la réflexion sur comment anticiper sur chose, une partie de la Rafahia aussi, parce que être tout le temps à l'état d'esprit négatif, lourd, le stress, mais ne Avec une ambiance très lourde. Vous Mais <merely> ça ne va pas vous amener <merely> quelque part bien au contraire. Vous n'êtes comme donc ce que je vous propose, c'est vraiment à vous de voir votre journée en de choses. Les ont des apprendre à s'ennuyer. il y a des moments où on les encadre, les jeux, etc. Des moments dès le couple, je suis en couple. Des moments où je suis en couple » et maman, l'éducation comment je fais aujourd'hui moi j'ai démarré toutes les formations que et les parce que je les tous les jours je me prends trois heures minimum à me former online sur toutes les formations que j'ai acheté soit j'en ai acheté des nouvelles récemment soit je les, les et que je je fais mes fiches, j'implément, j'applique, etc. Il y a un moment où on passe un moment familial, on rigole, on raconte des blagues, on joue aux cartes, on joue les jeux de société. L'essentiel, c'est la planification. la planification, ma alors, je peux avoir des... Alors, ça, c'est... Je vois rien. J'ai besoin d'une idée comment améliorer mes compétences, s'il vous plaît. Zineb Neige, elle dit, moi, je suis en télétravail 10 heures par jour. Oui, et c'est quoi ta question, Zineb Tu es en télétravail depuis 10 heures par jour. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions Un tu... quels sont les horaires du live quels sont les horaires du live et eh bien le mieux c'est de vous poser la question est-ce que j'ai des livres à vous conseiller, plein plein, mrim, plein euh, énorme. The, the Miracle Morning il est bien, laissez-moi voir un petit peu j'adore euh, j'adore euh. celui-là par exemple celui-là c'est ce que je suis en train de lire en ce moment et plus que jamais ça part de notre situation financière et de ce qui va se passer récemment. Laissez-moi deux secondes, je vais voir derrière. Je suis sûre d'avoir des livres très sympas à vous. À vous, à vous. Ah voilà, celui-là, il est bien. En tous les cas, t'es comme des choses. les moi d'abord a Voilà. Alors, plus que jamais maintenant, je vais vous la créativité, parce que je suis très parce que je suis celui-là il est génial. Libérez votre créativité de Julia Cameron, il est super, d'accord, il est vraiment fantastique, il va réellement vous aider à libérer votre créativité. Quand on est fait le confinement, quand on est submergé beaucoup par des émotions négatives donc c'est la créativité mais je pense que les gens qui font du commerce des projets qui sont créatifs mais think outside the box c'est pour tout ce qui est spiritualité c'est très bien et en plus c'est vraiment ça ça correspond bien à notre époque c'est blessed in the darkness uh, how all things are working for good de joel osteen joel osteen c'est un prêcheur et il a mélangé le développement personnel avec la spiritualité j'aime beaucoup « Hedi »,« Le secret ». Plus que jamais, maintenant, vous devez faire des visualisations. « Qu'est-ce que vous voulez avoir dans votre vie »« L'après-confinement »« Qu'est-ce que vous voulez réaliser ?»« Comment vous vous voyez dans quelques semaines, quelques mois, etc. »« Heidi, c'est voilà, la magie, le secret. »« Le secret, le secret, Voilà. Voilà, voilà. Je pense que ça vous fait déjà pas mal de lectures. C'est des livres que vous pouvez... Comme avec le site, je pense, « Livre-moi ». Il euh, y a plein d'autres sites. Je pense qu'avec la, la team, on, on va vous poster ça en Instagram. Plein de sites euh, comme ça qui, euh, qui, euh, qui peuvent vous livrer. Alors, bonjour, je vous suis de Lyon. Je fais tous les jours 30 minutes de vélo, sauf le dimanche. Et je le fais à mon rythme, vu que j'ai des problèmes de santé. C'est très bien, Maggie Mejdan. C'est magnifique. Alors Clé de Sophia, j'ai besoin d'une idée comment améliorer mes compétences, s'il vous plaît. Alors, c'est très simple, vous voulez améliorer vos compétences, il y a énormément de choses à faire. Soit vous allez sur YouTube, il y a des vidéos, des experts que vous allez suivre et vous allez choisir une thématique. Vous allez sur YouTube, vous allez les experts qui chose, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à cette thématique. Deuxième des choses, vous avez un petit budget, j'achète des livres online. Alors, je trouve aujourd'hui il y a plein d'éditions de, plein de, de, qui pour accompagner le confinement qui la possibilité de livres téléchargés gratuitement. Troisièmement, il y a énormément d'experts en ce moment, plus que jamais, des lignes, des produits, ils depuis très longtemps en C'est la meilleure euh, façon de passer du temps. C'est vraiment gagner en compétence, et Ken parce que c'est vraiment euh, très très bien. Ensuite, il y a Imen, je suis devenue accro au téléphone. Et le suivi des résultats coronavirus, ça me rappelle quelqu'un. Je commence vraiment à déprimer, mais quand je sens que je vais péter un câble, je regarde un film sympa, j'oublie le monde et le problème actuel. Mais une fois fini, je rebelote et je reviens à suivre les résultats. Oui, parce que tu sais, Imen mais met un tableau de bord. Un tableau de bord, ou un guideline, un GPS, qu'est-ce que je veux faire, comment je veux être, comment je veux chouf que les gens qui l'industrie et et ils sont dans cet état d'esprit que trouve, qu ils, sont les qu ils, sont, ils ont pas eu la présence d'esprit de faire une reconversion et j'ai vu d'autres personnes mais au contraire les comme ont un objectif soit y a des, des, des sociétés qui fabriquent les, les, les, les, les, les plastiques de plastique ou qui font une reconversion que c'est beau les, les, les, les combinaisons pour les industriels ou d'ailleurs un boom qui est les sociétés les laser jet je sais pas quoi ou qui fabriquent les masques avec le plastique et ont qui l'impression avec le, le, le, le laser qu'ils font l'impression avec des, des des masques donc je pense que quand on est déprimé ça veut dire que nous n'avons pas un objectif qui est clair, nous n'avons pas ce que nous devons être qui nous devons être en train de se faire dans le cadre de la journée de notre journée, ou la semaine ou le mois. Je te promets que si tu te places des objectifs, par exemple, un des objectifs que j'ai, je me dirai un n'y a pour le semaine. Donc, je n'ai pas le temps que je ne déprime. Je vais vous insérer une formation toutes les semaines ou toutes les deux semaines, plus tout le reste que je fais. Ce qui fait que qui veut dire que des, des objectifs, les roma fixés, euh, mesurables, atteignables, réalisables, etc., etc. Alors, on va voir une dernière question. Rania, qui dit je dors tard et je me réveille tard. Je dors. Ah, je dors. Euh, ça m'énerve. Alors, j'ai ce problème de me coucher tard. Comment je peux me réveiller tôt et profiter le matin bah ben, c'est très simple euh, il faut casser le rythme bah mm -hmm. d'abord même si tous les soirs que tu vas tu es mal attablé un jour tu as tout à te réveiller tu ne vas pas te réveiller que donc tu vas dire que la journée est plus fatiguée que d'habitude donc tu vas dire tu me suis tu vas aller un peu plus tôt tu peux rentrer 6 heures avant 2 heures avant 1 heure avant et petit à petit au fur et à mesure toi tu maintiens la même heure les heures de réveiller tu vas y dire que mais petit à petit tu vas te dire tu de moins en moins tard pour arriver à dormir de plus en plus tôt parce qu'effectivement qu'il chiffre est dans une journée Donc, alors Mustafa, Wahmen. Pour le sport, quelle est la meilleure période de la journée pour, pour le recommander C'est le matin, et je vais finir sur ça. Le matin, il faut que vous aurez de l'énergie. Le sport, il faut que l'énergie. Le sport, il faut que vous Parce que ça réveille toutes les hormones, de l'énergie, de la ou de la ou de la hayaouïa. Donc, je recommande le sport, soit avant le petit-déj, soit tout de suite après le petit-déj, vous attendez la digestion. Donc, euh, j'espère que être le live vous a plu. Laissez-moi en commentaire quel est votre engagement. Est-ce que euh, vous allez demain commencer réellement, comme ce que vous avez dit, euh, le, le, le, le challenge? Laissez-moi le nom du challenge. Comment on peut l'appeler? Le livre que j'ai lu, c'est le groupe de Miracle Morning. Mais moi, je n'ai pas envie de l'appeler Miracle Morning parce que d'abord, c'est un... Euh, label déposé et ensuite parce que est euh, ma petite sauce donc j'aimerais qu'on le trouve ensemble si on devait euh, compte tenu de la situation avec le club lancé mais je vous attends donnez moi votre euh, voilà vos vos, euh, vos vos propositions donc j'étais vraiment très heureuse de vous avoir avec moi aujourd'hui euh, et je, juste avant de vous quitter, j'aimerais savoir, alors les gens qui sont avec nous, vous êtes de quelle ville Est-ce que vous avez un message positif à, à, à envoyer à la communauté Comme ça, on reste sur une note, très très positive. De quelle ville vous êtes En tout cas, moi, je, je suis là avec vous, connectée depuis... Euh, euh, depuis Rabat. Alors... Il faut voir un peu comment tu manges, si tu es très fatigué, c'est peut-être dû aussi à ton hygiène alimentaire. C'est ma page officielle Non, ma page officielle c'est Néhidrachet. Ça c'est un projet qu'on a lancé avec Ana Raïa, qui était un projet à la base qu'on devait faire en présentiel pour pouvoir accompagner des femmes, mettre elles derrière en ligne et j'applaudis l'initiative d'encourager la femme en général, la femme entrepreneur dans sa vie. C'est voilà, problématique de, de couple, de maman, de femme active et d'être euh, humain en général. Voilà, Atika qui dit, ah oui, je vous suggère le livre Le secret, je l'ai lu, il est excellent, merci. Alors, dites-moi un peu de quelle ville vous êtes. Casablanca. Ok, super. Bien sûr, mais dit on va dépasser cette épidémie, c'est sûr. On a toujours dépassé plein de choses qui nous sont arrivées dans le passé. C'est avec l'épidémie maintenant, l'épidémie n'est pas le problème, c'est le post-épidémie qui reste d'être un problème. On va être vraiment et vraiment, je me à l'aider pour pouvoir s'en sortir pleinement. Donc, j'étais ravie, ravie, ravie d'être avec vous. Ça faisait longtemps que je n'étais pas sur les réseaux sociaux, mais qui m'a coûté comme je me suis sentie un devoir euh, vraiment de pouvoir vous accompagner. Voilà, avec mes, mon cœur, avec mes livres, avec les applications, avec des tools, avec des secrets. Aujourd'hui, je vous en ai donné quelques-uns. Euh, J'attends réellement vos photos demain. Taguez-moi sur mon euh, profil Nehydrached sur Insta avec tout ce que vous allez faire euh, euh, comme... Euh, voilà, discipline, respiration cohérence cardiaque et le sport et je vous dis inchallah très très vite, probablement demain pour la suite. C'était Nahid Rachid depuis Rabat. Euh, plus que jamais, lahfetkom, headerwa et à demain.